de donner du sens à du, à du travail, de faire en sorte peut-être aussi que des collaborateurs qui arrivent, qui n'ont peut-être pas, je dirais, cette culture ou ce recul, à, à un moment donné, s'y imprègnent. Euh, et c'est vachement satisfaisant, quoi. <rire>